-là, nous, non euh, oui, de l'autre côté. Voilà, je m'appelle Aude et je me suis inscrite donc, à cette formation euh, en horticulture écologique euh, organisée par Eco Innovation et le Crabe. C'est une formation euh, professionnalisante. Euh, on, on est là en fait pour être formé, pour être animateur jardinier, jardinier animateur, je ne sais plus dans quel, dans quel ordre ils le disent, mais euh, c'est ça l'idée. quoi pour moi, l'alimentation a beaucoup d'importance. Mon alimentation, celle de ma famille, ma petite-fille qui a 9 mois, qui mange déjà des panades de légumes, euh, et euh, je suis impliquée aussi dans un groupe d'achat solidaire à l'agriculture paysanne, un Gazap. Euh, donc tous ces sujets me tiennent à cœur, et puis avec mon compagnon euh, qui, euh, qui avait envie de faire un potager, on s'est lancé là-dedans, à Ytre pendant une saison. Euh, voilà. Pour moi, ça touche à l'essentiel, en fait. Comme... Euh, moi, je suis, je suis au chômage, donc euh, l'idée, évidemment, vu que c'est un temps plein, c'est que j'ai une dispense de l'ONEM pour pouvoir avoir accès à la formation euh, et pour pouvoir euh, voilà. suivre la formation à temps plein pendant six mois sans avoir l'obligation de chercher un emploi. Voilà. Ça, c'est pour le concret, quoi. C'est important, quoi, de savoir qu'on peut faire des choses comme ça. Comme c'est des projets qui sont euh, relativement au début, on est un peu dans la, la réflexion, euh, mais aussi... Euh, aussi vraiment euh, ouais, l'action directe, préparer la terre, semer, euh, récolter, euh, conserver, euh, enfin tout ça, <rire> voilà.